Mwenamu wabali jemo tu sakeni galu, mani lazima mbiyumba, mukola chama ninyo. Temo mukono, mugume mugume mugu me, abadu. At the end of the day, kulyanga baami. Baganda bangewe mawabali mzanzo Afrika, baalamu sisi zenyume na. Ishindu chemo kukora chama ninyi, jaja ibungutumi dika wakepta nous avons dit que nous avons dit Baganda nous avons dit que nous Baganda dit que nous avons dit que nous avons dit à nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous d'A dit India, Simanya Mweko koyonera ku buy baganda bangemwe na e, e, United States of the USA. Mbamssiza mwe ba na era na mwe bale kwa nange F43 de mu Germany. Baganda banga bawangalira mu United Kingdom. Mbagala nyomo na naze Patricia the, the only chemical lady. Omo kwa chemical lady wo ku nawe Sarah Joy bakana sankula mu ssizako mwe namwe namba la ssizako. Bagana mangemu na mwenawa wangali truka balamsiza balam siza muminemenaba ya under coverukume ama makingga shuan chirumbuye alaba kudembe. Kubanga katindoza mu kuvalu twa video ya jo. Mutandiso kuraba nge biintubitande se Okushiftinga. ku shiftinga. O video ya jo Mutandiso kuraba video ntibiintubitande so ku okushiftinga. Naye mbasaba m sharing video. Je vais vous ebintu Et pour de Et bien oma mtagira njagala musharinge video enongeye golo muaji shareinze mugisale salemo zei, iwo nawo nawo kubanga wanwe bava nabagambyenti kampuni za uganda za security ziva wanone zigenana nezikola statement muabauli dori emunga akola statement ebigambo yabi jewana no. to banga mwe bana mwa facebook mwe bana mwe ba followers ba feche mukola kya manyo Government ya Uganda tujivugira wano ku Facebook ebigamba bieto wogerawa no, tebabiri na BBS terrifying na, bobo yagala followingi, kwata kumuntu wanu, pumalavi, muga, pumalavi presidenti BBS Telefaina na yamui ku bo followingi, any any TV yamui tap, bo yafuna kufollowingi, So, mbalambo siza zani yomo kakati. Ngena kusoka kutoa security alati. Security alati zino njaga la muntagingi baganda vangebo nawa wanga liletake. Baganda vangebo nawa wanga liletake. Eno security alati ya mwe. Ntegeze kedua ngamo bigambo bya muganda vange lumbu ye. Nkusabila nyo, nkusabila dala. Eramo name name yongelo okusabila lumbu ye. Nti Omami yaduga langa eh, za. omami yaduga ya langa ngamanda ganugetufombi age wafe Muganda wafe chemical ali gweali yali blamu elia nyeleko muhammadi Muganda wafe ali ya gama anti ainomu gulinga akalo Aina masu so, wakakano bwati wati ngali kulaivu na banga ee enteri nyalole, nterinyalore e, e, e, e, Ntiateko kubanga alimu kubo ngajia elie take Baganda bangemwe naba moi number one garidi taka ntegezedua aconti nyerekomu hamadi arimo kubo banga omusango gwe gwei ne chama ni niansi ya sindi seyoro ya ainyzo kubanga arimo kubo aji so muami nyerekomu hamadi owa yagala kora ganda na bani ne yengele kuga manti as soon as wona tu kuku taka li li bajja taka eraba jjakutubulira chichi chyo zgenzo kola era lwachi ogenze this time ngolabe bintu bya fred bigudde mu wezinge bintu bya fred bigudde mu wezinge so yayo securityala ti njaga do kubagamba nere ko muhamadi azene abantu abasukka mbasa tubaine milimu jabo jibagalo okubera nga bachuusa chusa, chusa mwao kakati twagala kuebuza lwachi mwa this time njaga echo njaku confirmation kakati baganda banke Njaga lo kusoka mbagambe, nti buwawuli rinyari yonga kujomu geza alimension nize, tolowoza nti oli wakabinyo Eyo njaga lajiku virako disclaimer Kujomu geza yamele mvimu mchirevu, ndataina mvimu mutuwe. Buwawuli ranganga, obane ba followers benga wa mention nize, linyari yonga Tolowoza nti oli wakabinyo, tolowoza nti oinobu lima wabuna Tolowoza nti oinobu lima wabuzito wanga pasta mondo kinonyakala kuchidamu bwauliranga ko jomo geza akumenzioninze ko mu video ye nga oba ba followers bange bakumenzioninze ko tolowoza ancho ino bulimawo pasta mondo never echite kuleterero kutu mentioninga ko wa kuba twagalala kuebuza lwacho muntu yakola bwati nebwati nebwati nebwati ko jomo gezi bwa nkubire simu bwo ngamba eranze no disclaimer njaga ji disclaiminga Njaga sao ko je omugezi bonana nkubire simu bonana nkubire simu ngogamba mbu oje oyogedde ku bintu byanno po oyogedde ku president wange e bintu byogedde biru bulunji sijinza kunyiga red button umukurembeze tuogera naye abantu abasinga tuogera nabu Nye jomugazin jomugezi nkubire simu otandika okugere bibigambo bya matanka nenge mpale zaamusiyo bweli kaguta red button because i have reference Njagalafu video eno muntagire omamyo okero oliemu asembere wano okero oliemu njagalalo asembere wano ku video yeno njagalamu muntagire ko bonna ya Uganda muttake Mbagambi, njaga nchini abantu abakora kuwemba sisi ya Uganda e Ankara muda kuu kuvidi yenu. Mbagambi okero rium avereko, njaga na namememem na ba Uganda bakula security companies iso iso smaniabichi, mbe nabi nabi nabi wan, abantu.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 Enza, anza seti ya bule Tosubi lanti nzeko Mgezi njaga lwa nyoko o gerako Nyebo ojia wako Kupanga wano post Nye mba gamba mwe Abana betake mwegendereze gende rezervi nitu vye mkola We move a yu Netu, Netuja wano, Netuja yu Netuja yu eriwe abantu We take responsibility Mujuzo kuvaa samu yanzeni muda ni muda mchala mfumbira wano nti is our property. Kubanga kodia ajana na atu zibu la maso. Mavamani inti mukwano gawamu. Omuntu wa kubanga avude United States nga rimbo zibu. You are entitled to tell him. Tosaubira nchi yoyomuntu wa babaku buzain akusala kubigambu. You are worth nothing. Oli worth Nothing nabo laba ngabu government ya ya yam seveni weri. So mami anza laitito losuwi danti nofe o kujawa nbutuk gundi. No ja ngu ku takingga notes o gambeba nanga ba naba sa jabu gedawe bati. Bena linjokera nabuna gundi nalin na kola Then wachi wwachi mu bantu bonna bonna abaliyo abantu bamenye mum mwen baga manti baga la kudinga nam mwe. Kwa wanga bagamba fe, tu somye bukulu. Nzeko jomo gezi na vee Uganda nina sini ya fo. Nnamalaka wempe sini ya fo. Nina ba obiziba ange. Nena jana nenda education. Nenye ntuka nefuno uigilizo habu ange wendina. Katina mba inadiguri na ange muendi. Kakati nze mwenzila hao nenguogera ko suvi danti. Oh it's too much. No. Kakati vana ange muabata deke gulo. Echintu cha freddy chino cha chuse O kum, kufa ba. Kumanga nse nasoka Nenye buza Ni ne ngamba anzo yogede Na ange Nongamba antimuhina roya kwe mwafuna Luwachi mwafuna roya Dirwe mwafuna roya O chitegera e la Omu mame yali ne Fred, mfunye information ntiyakwata enzi ginazi originalu zaamu teyagamba na Land Road. Oyo omwami yali abera ne Freddy mwinga muchano nya Fred abantu bettake. Muandi badde mugenale mubuuza mubuza abera nani? Go yali abera na ye agenna na Europa. Luachazzaamu oluggi ngatamaze kumanya munne wejali. Oyo msaja na yetu mwite wayuda Kubango msaja kamili ulida kugaambia niti wayuda twitter bo, balala tweet usika nabu Then, tuganzo ukuraba Njaga la vantumo, njaga la kugundi eno, njaga la anzo bereko To doubt you, you are very gundi, you are very busy You you are very busy, no Janguku video kuno, o taking notes, o manyenti ya basa jabano, bibi nubiba, no ngamba. This is what I'm supposed to do. Otherwise, mugenda kwe surambozimu. Anza la iti. Josh. Mwami Peter. Na we ali ealimu America, Mugenda kwe surambozimu we mutarabaanga. Otherwise, we muanga mission, mwina engelike mwagiza nyamu. Mchime gamba, anza la iti. Peter, Josh, now a pastor of America, Mugenda, Koesulambozi, you are playing with a nation. Mupule inga na guanga, mumwanao ba Uganda ba no we be muura ba to to to, to delivering information too. Mwili mu ba investigative journalism, but na Uganda ba limo dia they are capable of doing everything. Mumwanao ba na mu suvidanti or yogundi kwemo na agiro is is something. Is un is and what what what. Quoi loko ne sais pas si vous avez un peu mais vous avez un peu de loi. Vous avez un peu de sang, vous avez un peu de sang. lawyer avez un peu Then Naye Sagala là Kubanga vous dire que vous un peu de temps, vous some un the we. Some of the videos, some de the audios. avez un eyo Eyo temps, vous avez un un peu de temps, Ndé amasimu njaga gata apinga, nsovo lo kugata apinga. Mwene me kue katimuta kutisa tisabana, abana, nchi batu weleza gundi. if you are doing something very good, luwachi katimuta naniswa kutisa tisabana. If you are doing something good, ata katimuta naniswa kutisa tisa saba mutuwe. Fred, ebisigadde visage tu Fred, tu What is happening? The only thing we want when a Uganda free Fred, otherwise, m'ont gagné quoi retirer au buzibu. Quatrième temps de scène. Kumanga, Eva mu bana takavadi kuguraundi. Baini na chevaga lo kuchusa on ne bano ne va pas le messa. messa. Mukolerani. Ostegera. Pour les gens qui sont dans le Gambier, ils sont dans le Gambier. Uh, is in custody of the Turkish authorities uh, <laughs> with some other Ugandans and they have been charged with uh, several crimes ou offenses that the Turkish authorities have preferred, including uh, the breach of Ate a nyo English is a very, very difficult language. Ndakaloku ba gamba chigamba chini. Omusagiya oriye mwonguli abagamba. Manti Lumbuye is in custody, is in tax authority custody, charged with preferred. Echigamba preferred. Echeo mu achiandalai niinge. Muchibuze faziru mayanja. Yemusomessa preferred. So how can someone prefer a case for you? how can someone prefer a case to you to gain the mass? immigration regulations and rules they will be deported or, or they already be, been deported and are on route to uganda i wanted to take this opportunity to um, assure the family and friends and those who Uh, been following this story closely, that arrival, uh, with his. Kakati, viviagamba, viviagamba, ndosamuri, yagamba ya, be saga, ou yomoreta. A gamba. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, biyebine bigambo biya zemu njaka namo bi ulite bulu unji nga mazo kuulida video ya jo Kumanga anza la hitu ye spokesperson wabana abantu anza la hitu mwana wanyabo ubado kola bulu unji nyemi limu je nechi nechi nchitutu wa ingiri demu chifu you are better off nochi vamo biyebine bigambo biya zemu abantu uh, kakati njasa mba tegezenti loya mkafuo ketu abademu ya umkuru na muga manti, taki dunia ibadhi kulevua baba diba bidhaa mkuu system, era nga yakwata omusango guamukuru mbuye, na gus na banga amwe imirida, lo yanguera, teli lo ya inza ruona, oba o kubera ngamu muda koma sango, salo ya mulala era na mtegesa na, na mune ya songa chi ya bateseza kuteka koro yomla la na henga chino cha gili kukwela anti batambude ama kumela gona buli wamu na henga makuwa matufu ngawe narimba tegeza wa guwahu bagarese atenga gigabaleta so wa mkuru loya wiyamu uzei uzo na agamba anti era mufo obo loya namtegeza anti uwe baba Nga since insalesale ya gulwela nga sente weziba teziwele dua yu kuoro Mkuwele nga kulinyisa omwendo kwe sente jivele eme tuwaru kumi Na mutekeza nte atechila la wezi itamu urunako urudako e kumi Kulwela nga mwetaga ukuwele nga mwetaga ukuwele nga mwesinkana ukuwele nga mwesinkana roya tuja kuwanga tumua mtuwaru kubuli naku kuolonga yongeza mtuwaru gumu gumu na mutegeza anti uganda egeza kukuwera nga ekola erinya e b kubuli emba yetake eda nga bala ganti baga la kuboikoti nga evi ntubia vietake kurensonga ya rumbuye endagaano, te bakula ndagano tuwakule ndagano na ye mkuberanti atikula kumusangu kugwa rumbuye awelenga wewa emituwaru msambu murukumi mbufo obo nga kakasanti teri, mtu agenda kukirizi ganya eyokubera eo tuteeka wali tuteka obli ya kusasurua Era naka kukuartegeza na ni watu na atala kana tugeende walala wona bajiakuzomsaangu ajioyo yaguta ndika kutoa kura na yenda era na mtegeza na tikuoro kwe guru kuayagala sentenze kumemeza kuruwa mary na sababu gende aiugerikona wa kurembeze awa sekretariat abechevina chanzo nopo awa kaka kiche simani ninde ku katono chesimanyi abantu ababeera e e take simanyi amateka gayo jiga gakola. bwe gakola. Kubanganza kubanga nza mateka Osobolo osobola okubane loya no mugoba nofuna mulala osobola okubera ne loya nofuna twali loya asobola kuata musango naaguwamba anti guno gwange mpozi mu military court atene mu military court tebikola musobola okufuna ba loya bakola anza Buo tu nyo nyola wanongo tugam banti. Kuwa de konero ya moka fu. Lo ya uyagambambu. Jibad de musamfu mulukumi. ranga yongi which means lumbuya jari anza la itio manio. Oksinzi raku zo Lumbuya jari ya wuambidwa enaku zinozo nazona. O manio jari. Kumanga gwa mwambiddwanti go waletani ono musajja eromu sajjonole mumukola ko gumundi nemugamba nti eri muntu yena yena aja kujja kukola chi kubeeranga akwato musango gwalumbuye anzara right, itoyi ne chinto chozanya na kuchokyo tatagera fevetu baye wanoku kogeleria abantu we become chovola wanga gumundi za fe tuzitegako nti wuya wya we we, we we are gumundi tu abantu avan, tu avan, tu. Nzo kotjomu gazo hizo ksubilantino, no muntunga simumani. Nen a tekao omobili. Avant, they have put omobili guabi because of rumbuye. Mwen tubeno mwenzo kubirabako street iso kutaka engeye okozanya. Ni avan, tu vas ready. Oba, abantu vas y rid de rumbuyo mobili. Rumbuye, tu yavas daso mes avan, Rumbuye kati ever since Rwamu gale chigula rujo Ovoru wa Allahu ya Alam. Oruji rumbuye college Jzaru Ate anza njaga la kubuza Ka nkubuze Ka Tuliwan I want you to look in my ears Nzenawe juki la rumbuye Weya kwati wumrungi ogwasoka diru olia kuwa na wenomuwa buwe woko la diwu siku ku street muwala yuzo kutuka anga mu muroji na kuduka ko mpanku we bata trade mwawai nalumbuye we mba mwagala antituba we senteze mwagala ezo bata trade mutu mulise kurumbuye mutu lage mumuteke mu mutual place katiroya wa moyo kati katichino anza gogo nchigamba neka guru poka mwaka akakakaba aka fedha wacha ariba amacha abu fedha simu ba chumba bukora nolo ba demana basajava kashumba baadiri inga mo gorodi fike gorodi baso kana akumuli sako ba basajava m, m m m m s kembuga abadiri inga mo gorodi baso kana ba diru yote investing yote invest, investing yote investing gum diru Wakona ngadiru no investinga mu. Abasajia bisente bifu. Asobolo kwato mutuwaro kwa dora. Na aguteka muna ama nyati agenda kube mituwaro kumi. Na akureta na akumulisa ako. Waluoche baitu wakumulisa. Mujemu tumulise kurumbuye. Na yate fetulibagezi nyoo. Mwewana mwabu cha alibu amacha. Mwewana mwabu vude yugana. Nga muso ku kuminista o wapi tubi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 Muganda, mubuza Muganda, South Africa Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, banange tuli Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Muganda, Kwa mchitegera, so njaka lo kubagamba, nitiwe muwa mudiringa na fe Mchimanyenti ya bantu muko lachi So njaka lo kuoninga bantu ba nupu Rumbu ye tuchikakasizanti tuchika, rumbu ye Ya kuwati wabamafia Rumbu ye, ye agara, nyo Na ye rumbu ye mbera jari mzibu nyo Rumbu ye alingari wakati nga ali kucho nga kuchi, watiro. kuchiku chiwa atiro nga chekimu kutte bw'echiti rumbu yo bulamu bw'ebubi nyo wali lo wa na Uganda kubanga lawyer wa moyo mwandi bade mu briefing nga bulunji kubanga nabagambe na Uganda nti lumbuye ye mwamuziganga government emwagala government bwe yabawobwa kwa kulizo ne ne muziga nti enti agenze viro ebintu byayogerako alibiri bilirrio mwasoka bita propaganda kati bilirrio ne mugamba lumbuye, mujammo kwachira ku followers ba followers ba, bachivuddeyo bachisonze sente nimu andibadde mubera bagezi mwandikede ku machia kwachiri ne mufuna yo munthu atafanaga ali nga rumbuye ne rumbuye kubanga lumbuye bwakushunulira bati abamu mamuvuma abutanya na matu wakutunulia wati wane kutu kwe to kugulaba tali inganga nagafu aga gira inganga hemi wo jolo wawamu chiteke ila mutumuliseko kulumbu yejari mutumuliseko we muma lo kutumulisako mumuteke kuneutopress muteke wawasajaba abama abama sasi abama gundi fetuge nda kujatuba we sente za mwe na te mumanye nti we mtu use ne mutugamba mutu gamba lumbu Nupu National Unity Platform Mwe ya galo kujao umenyebu Tegenda te kudiringa namwe mwe Chinonja mu kitegere bulunju. chitegele bulu National Unity Platform Tegenda kudiringa na kubanga Kubange mtuwe mulimu ya bufere Nupu tediringi na bufere Chia maninyanza genze kati okulopa Okulopa nseleko yamufere ya mufero kati ngokera kumachangoga mambutu kolagana eno yo feke wa mwiroya mtu muwe sente mwaatu werumbuye muyino kusabira wana Uganda lumbuye rumbuye muganda wange wawangalira munsi elimu abantu bine bintu to bikola wano wabweno munsi zino tosobola kubikola ah so njagala abantu nga njagala yabantu ya nga batandubuka batubulire chice chigena maso njagala oje owe e endo zayo atena nandi agadde nyo nandi agadde nyo banange mmwe abali banange mwe abali ettake Badem Basabamukube, tu es gayemu. mutubuli le step cheese est gagné Yes, Kakati. Kale kuba dachikabiri satunya otubuli de guchooravi, otubuli de kubanka tii, ebin tu yalu mbuye tu bikoa mzao jamoli ya bantu, de, mumu sente, mtubuli chechigena maso namba hiyo kweri kuba ndalaba yetake, mbaga la njonap nsi, mwenawe na juu sisi, kuba otubuli de Kuba Olave Dachika Tan, dachika satu, dachika biri, yes, to re chegana maso. Ne meanwhile, nope tekena ku diri ngana ba mafia. Nobu mugezakon ne mudir nganaba mafia, mudiringanabu at your own risk. fait to cause a diagnosis, to cause a risk assessment ne tuchi concluding anti Lumbuye ari mikono jya ba mafia. Chite gela. Rumbuye Lumbuye ari mikono jya ba mafia. Ari kusim. Tuwozi e, e fueterese burunji etwozi lyo bakaground sinyungi. Okay, hello? Yes, Sabu. Oja a mze de? Yes, evo. Never n'a dit que il message est message qui est un il est un message qui est un message qui est un message taki. Anza, kale seven no no no no no eti e e e e e e e e e anza anze bibade bigambo byo yes ebyo byange ne ya tuyanza tu anza, anza, anza. Si peina mwa kakati Ka nze vyo nambi ulite enyamu na ye mwami hanzi ndesimanya hanzi mm. kare nga vwa mwita hanzi Hans, owa Hamza owa Highlight ala chumani nfinali mogu mm zivu -hmm. ndoka kakakitekeerani nfinali mogu mm. zivu uwa anga fe fe dumbu ye kastana avule miyeze sato you are You are not the only person who contributed. To it. Nous it, so you it don't need to force us. We know the mafia system. de Nous sommes to train de Nous de Nous sommes nous sommes en de But you cannot exchange, but a trade. You give me, I give you. You give She me a to 20 ans, 20 ans, okay, mm. et... Yes, <laughs> eh... <laughs> <laughs> <laughs> South Africa, I'm South C'est bon. Je ne sais pas si tu es un peu de Tu es un peu c'est temps. Tu es ok kwa kwa kusosea tu gandye intindo ya ya mga yamba ama hii ya mulaweku ate lua achi nechirambuza lua seti ya huyo anza ayakala okay. nyoba sonde senti ita lua anda ayakala okay. kanyobi mamu tu mamulawe mwaki mfune ya lua achi mchia sonda senti lua achi gamba quand tu go go go go gamba, Anza ya ku, uh -huh. Anza Anza ya avez eu un peu Tu temps. Vous avez eu un peu go, temps. Vous avez eu un peu de temps. Vous avez eu de temps. Vous avez eu de Qu'est-ce que vous Linda ko, Linda ko mfuna mfuna gundi mission yokuva e, e e gundi a ah, a ah, genze wali wako metake nga straight mbadde kusaba okozese okozese eh, eh, whatsapp please malili za sebo munda chika munda chika what the way forward oyu anza naye i know i mu mpukuja i donc, comme ça, il y a un remède de couture, tu as ça ans. Il y a un remède de couture. Il y a un c'est de couture. Il Il gundi abali mu, mu, mu gundi mu, mu abali mu muemeretse mu simu zamuzita wanya na dala whatsapp umwamya ari muemeretse simu ye kutawanya to soko itsimu yo abantu bagamba mwe namwe na anza set ya uri ligambo byayogedde tebikwa atagana biri matanka nenge paleza yo welekaguta mu 7 Anza seti avule, public court ya nti gwe oinoko mererua Sebo gamba nti haroo Mkama wange gol yiko gamba nti haroo Kale, guwe tuko tate Banda bagamba nti anza seti avule oinoko kubanga Kumbange bigambo bigoyo get up ya matankane Ida abast, abantua basinga Tuwa information. Oumami we we Dubai, tu avam Emirates. simuyo ce que tu you Si tu you You are you are, you are, you are blocking Sevo. Alô? Alô? É Sevo. Neva mm -hmm. anza tue anza Mhm. ya kwa yu, tusha kifunaro yamla yenai yalo buma juzi. yanza tu yanza kwenye huyu agama binti anza akomererwe Kali ya hali gamba nchi anza setyabula abantu bulabantu ba kumkurudin zinti go ino Mwino kuproduce Singafredi kajui. Mulekerao kutubu za abu za tuliba antubakulu. Mulekerao kutubu za abu za tuliba antubakulu. Nechi lala. Yelo. Esebo. Aliku simu gambanti ya loo. Muku gambi ya loo. O yoteiava kumereuwe? Akomererwe tu yanzatu yanzegi. Ina kuta ndikirate tu ina kuzikiza. Tu yanzatu Anza ba gambia kumereuwe. Alikuishi muga mtiaro? Kusimka mtia, kuyongeze. Sebo. Kwa wali Kali ya tosomora kubora wamoto ataina vipapola. Uh huh. police, au kidnap. I need to answer the phone. Check it. Yes, sir. I them round off those guys. Mm. This is a the to you. Couvain, avant de voir les couvriers, c'est très tard. Tu as un match, tu tu meeting avant. fait des meeting avant, tu as fait un meeting tu as fait un meeting avant, tu as fait un meeting tu as meeting aliku simu gama jalo halo enyabo kula msisa sebo kare e, enyabo katinze mbadente sabwenti enyabo kukawa people come from different countries tulonde ya avantu kumituwano jadolo diyo msambu bakude tiketi bajewa nitake eh, non, il y a un cas. y a un cas de cas de cas de cas de cas de de Hali kusimu gamba nchaloo? Sebo, simu yote itambulu unji, Muganda wange. Tulohuza nchukutu Jakobu gundi. Tuwe yo gundi hey. yo. Tuwe yo gundi, guwe nga bolaba. Muganda, Muganda wange, sila. Hey. Yes, Sebo. Njaka lanyo yo gerekeli haba, Simu ye kuganye. Oke, okay, kwa Genda maso, kodja. genda maso kat, katiku eri genda ma. Kale mkama wange. Mm, C'est le -ce Take a copie VPN Muganda. C'est le cas Tawanya. Take a VPN PNN Nouns. Au US Mouina senti. Arikusim Gamma Oui, c'est bon. C'est bon. C'est le C'est bon. C'est C'est C'est Famille, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu tu omuntu là, tu es tu tu tu tu tu tu tu ok tuwe anza tuwe anze echila chenjaga loko ngeleko yes sebo uh, anza ikasi ya alimurukoro ni Mchi... ambasada wa uganda alimutake ayoko ali nge alimurukwe ewebe, ewebe na wena, wena tv manji muganda wangi wa yes sebo tuwe anza tuwe anze anza, tuwe anza karika. tuwe anze aliku si muganda anti alo oo oh, aloko aloko juu mgezi c'est bon qu'on ait dit. A quoi qu'on a dit? A quoi qu'on a A Ok ok ok tu mm. avant uh -huh. si ah yangu wa manu, ah, Alors Mugamantialo, ce que tu m'as demandé alors? M'as dit que tu es un gars un gars un gars un gars un gars anza gars un gars un gars un gars un gars un gars karuko jiyo mgezi sebo nze francisco ndiyo Uganda. nze mm -hmm. mba denga mba mwa chitemuko watahanzo ne mumu wabatakine wamu kukubila muko chiboko nempine na yo gila wa <laughs> ana byembi byembi sinzira kuzunda byemkulira byembi byisekwa uyu mwami wali na yenga mbarira mu centre mukwata muteke mu mbunze ttaki bamuliyamwe piawo nchiboko ajja jali toyenje byebyange toyanze toyanze age alikusi Yeah, hello. bon. Soko, je de la vie carte la Oyo anza tujamuwe risa miza irunze, kuvide kuvadema kwa <laughs> kuvide kuvadema kwa tueta galumbu yero mumi yemuntu wa fetu vada e tukola na yeye ida tuaga tuag tuetu tuetuka lakasi zamu sebeni na jisikamu ingaru. Yesu. Anti turiku anzo, yuanza we, wetu na amute kamau wetu. Thank you. Wajumugezwe wavy program wavy program, risa. Tuwe anza mimi ni mochi. Tuwe anza. Yesu. Pana ngi. Bani... Olaba okola gundi omusajja Ali Ema, Mwa Amerika omusajja akaba amaziga anza okaviza amasajja amaziga nimulooza bitujja ku interneti kuno tujja poko poko kulekana kukuba andwa ali kokola chi abantu baba batuwaagala olaba amaziga ge kisajja gali wala njaka le bakolaz eh ali Kenya banange ala c'est un Je vais Kenya, de un de de de de en sawa sawa inbox hiyo okay. so utanijibu baadaye nitakujibu baadaye okay asante saan, asante asante saan, asante sana akati ndo za muli ate mtu za nyi samu <laughs> bini bidu yetu liko vya mazima bini bidu yetu liko vya alali alikusimu gamba ntialo alikusimu where you ganda enamba te connectinga enamba te connectinga bakolazi njagalayo basatu bananya wanajagalakuchita Bakola zingaba satubana, ishintu njaga la kuchita. Banda nanga ave gundi, ave Kenya. Uliwe Kenya, eh, sebo nkuhulila. Gundi, egaanye uwo gundi, eganye, eganye. Kachonda waki, binobisanga, binobisanga wanu. Banabana, banabana, banabana, banabana, bemuza nyisa. Muganda ngo we yuganda simu yega no connectinga kundi gendo gendo kundi dingekuundi mbolea bantu gaba na basa nchite, bana inchite okay owe taka gamanti halo na owe simu yega we mzungu yega manti halo mwe everything je mukoze? Hello. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. leko Kali niaba na we je ba leko yangu wakom angu unkulabo straight. One night. One night. One night. One night. One night. One night. One night. One night. One night. One wangwa msati wa mpola nize nyo hundi engebozi yama wono mozige msati wa inako kugundi amanyiru ni nyo nyore ngambo moru nyankore mmm no mwana wangene ugamba no tini nesho mm -hmm. wonga kuhunga na kufuza mhm wangwe anza seske aba Oh, ça doit whatever. Mhm. Mm ah, ça doit être. Cali, a, a, a ]MM. nazi yes, I for um, in, the September 19th, uh, underground. in September mm. <segundosígenened> they're But... the the please, aliku si Mugama ndihalo aliku kujo mgezi. sebo Mugama no wangu wangu wangu wale kuweleza sebo amanyaka anginze wafamuna uweria yes sebo nia nziza nyobyo nabiyo okora era nsingzide wanu UK ok fredi rumbu ye Muganda wange era mukwano wangu mbadde denjokela na ye mm. na yenge chukuru uchiribyo nanti um, kupro kumantua bagende take hmm wandi interdecom underground nangini ngeni ini box ingira kamaroko na aveti take gwenja kui ini box karibu mkanda aliku simu garmanti halo aliku simu garmanti halo aliku Hello. Wuboye, I want something which is very, very good. Please, the mm angamu in the boxi yangu, unga baby singa. Walu kus, aliku simuga mani mm halo. -hmm. Mm halo -hmm. kaja. Wana jinya mo. Moi wale two areas. Kale mama. The importance and teaching churches that love unconditionally. Amina. Yes. Ngozi Mugamba choka. Ya. Tuyaanza tu Tuja muso nyuwa. Atelu mbuye unconditionally. Tuyaanza tuyaanziki. Aliku si Mugamba nchi halo. Halo. Sebu. Sebu nima likuweleza. Kale Sebu. Ngea Sebu. Kwa hiyo misadja anza uyezo kutu kerebifana njibye kupeji yawo netuvida ya ba Jangumu Jangumu Jangumu inibokusi ya nge Kale sebo Kale sebo Hei bani nge ndaba anga whatever na ye ya bantu you are very good Sent Bani nge mwibali nyomuibali netala bani nge Sebo mkulaba ulikus kama gama nchalopi Yes sebo comme un. Oui, forward. Oui, uh, Fouad forward un gars qui est en Uganda. C'est bien de la navire de la masse. Tu vas à la tournée assurée. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu mbaba mati ya ngewe kumanyiwe bako ya by the way mituwaru msa ambu sente tuno kuma mati ya tuweanza tuweanzi tuweanza tuwe esemu tuweanza tuweanzi esemu kari esemu ok ok um, abamba bairo tinga guundi inti sente ezu zahali ntono nyo panabasa jawa nzo kubanga Bagaratuva, c'est un calumbi, mais <laughs> Bukemi s'y est. Never n'a qu'à voir. Timoy, vous n'avez pas de voir. Timoy, vous n'avez pas de voir. Vous n'avez ya kolja fedwa gala kumani walo ba habura yenga yenga yenga yebundi kwa walo yo anza ya jotu tuse waliyani anza tuina inakuata anza anza ya jotu tuse wali ba mafiya be bamani kuba manyore they good jar courage mm -hmm. jare mhm uchegela kujia wali ani mm. niche wa fejari ochitengera mm -hmm. kacha yeny just go just mu gundi yange i will give you all the information nga ekwetaa gatika maloku take inbox simugama connecting Right. Um Kari nazi no Burundi ava mudiro. Njagalo ngamba this. Njagalo okumalirizanga ngamba gamba. Mwebare ennyo banayuganda, mwebare ennyo. Mutulaga fe abali abali eno. in that type Of e, e, mwabera mumbera angeyo nimuvayo ne mulagathi This ko jo mugezi mumpa amanyi ga amanyi president wafe mumu wa femu muwa amanyi ga amanyi abantu bonnabonna bali munopu mubalaga muri committee chine chintu che tuliko cha dalla kakati njagalo kubagamba way forward mbagambye nti muganda wa ferumbuye allah tumusabira mununule bulungi We nee, we are not going to succumb. We are not going to succumb, succomber. Oh, nous ne sommes pas to abide by the mafia. rule. Gundi sommes If allés mugenda. succomber. Nous ne sommes pas lo nous succomber. Nous ne sommes pas ku Facebook. succomber. ku ne nous Nub nope, kwa yo sente kun nun ra mumbuye. Tu ywa mumateka, ngabe tu following ya mateka. Muganda wange anza setiavule, you still have another way. You still have osomolo kera kumachanga wumanya tu tugamanti astaga astaghfirullah, astaga astaga Anza setiavule al-fatiha ojimani, Allahu kugamanti ar rahman ar-Rahim. Ye y a des se sont changées. Et les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses. muguru anza ne This puyo. Ils ont fait des it did not fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. ise anza. Mukere des choses. Mukwate Fred, at what what was, kubanga, each à everything roads you, each and à la gundi à la ka video ka, white, ka audio, at the end of the day, white, à olinga mayega, anza la white, à la white, à la white, à la olinga à la white, à la white, Olinga maegea tulima mbuka ina grupu yawa doctors avamara Kati nevamu kuku sate nevamu Anza seti avule nkwe gaido limu siramu monange Obaka timusu na ne muhammadin Then I don't know Ate muhammadin sereko njaga lo kuka kasa Avantu betake Ate nyenzo kubaka bagamba Singa you don't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 There is, you you have have anything. The only thing we want, tuagala c'est abantu nous avons dit que nous avons dit que nous avons teacher que nous que nous avons dit que nous avons Anza mu mumuza nyoguno. Nkugambye formula ya diru te wajisoma. Wandi bade, ojanomuza wa ntu wabariba ku diru. Diru osoka kumulisako Lumbu singa wa mkola ka video ne mumu muli wandi ne baba wereza sente. Neyawa ntu tebagenda kusasula chintu. Chebatali gundi. Wame So, that's omures. Debi bi